salut ici Anne de Plaisir Keto ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je parle de, de keto d'alimentation de cytogène je donne des idées des recettes des astuces et je fais des challenges et aujourd'hui euh, j'aimerais parler du de dernier challenge que j'ai fait qui était belly bluster j'en ai fait j'ai fait une série de 11 vidéos donc le jour 0 plus 10 et voilà, si vous voulez avoir une idée de quoi il s'agit, je vous invite à regarder, à visionner ces, ces petites vidéos-là où je vous montre chaque jour ce que je mangeais dans ce challenge-là. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais dire, est-ce que j'ai perdu Est-ce que Comment a été mon résultat Et tout d'abord, j'aimerais euh, préciser pourquoi est-ce que je fais les challenges Pourquoi est-ce que j'essaie de faire des différentes choses euh, constamment eh bien, c'est parce que je suis plusieurs youtubeuses et presque tout le monde s'entend là-dessus, même certains médecins. Euh, le corps, lorsque le corps s'habitue à manger, à recevoir euh, une certaine alimentation, le corps s'adapte et la perte de poids est comme bloquée. Vous faites du plateau parce que ben, le corps s'est déjà habitué. Et en fait c'est ça l'intérêt de essayer de faire quelques petits changements, d'introduire des petites choses de temps en temps pour euh, donner un nouveau dynamisme à l'organisme. Et en fait c'est ça qui justifie pourquoi est-ce que je fais des challenges. Et je suis plusieurs youtubeuses qui font chaque mois de nouveaux challenges. En fait ça permet de garder le momentum, ça permet de ça, ça, ça, ça met un petit peu de fun aussi et ça nous rend motivés à, à continuer notre journée. Alors, est-ce que j'ai perdu avec Belly Bluster Je dirais oui et non. <rire> en fait, j'ai perdu, mais je ne suis pas impressionnée. Je vais m'expliquer. Euh, en fait, euh, je, je suis arrivée à un plateau assez légendaire depuis, je pense, le mois d'octobre, novembre, l'année dernière, 2020. J'ai atteint un plateau qui se situe autour de 150 à 155 livres. Donc c'est vraiment là danger aussi là-dedans et je, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors euh, j'aimerais aller en dessous de ça parce que mon poids santé se situe au maximum 145 livres. Je peux me contenter d'être où je suis. Je suis pas plus mal, c'est bien, mais c'est une zone à risque pour moi. C'est une zone à risque parce que si je déborde de 155 livres, je vais me retrouver à 160 livres, et 170, etc. Donc, je veux me retrouver dans une safe zone, une zone de sécurité, de sorte que même si je prends un petit peu de poids, je ne vais pas euh, redevenir, euh, enfin, repartir. Euh, ça ne va pas être beaucoup, en fait. Je vais toujours être dans une zone de sécurité. En fait, c'est ça mon objectif. C'est pour ça que, bon, lorsqu'on perd, c'est vrai que euh, chacun a ses objectifs moi par rapport à ma taille mon poids, enfin par rapport à ma taille mon âge et tout c'est bien que je me situe entre si je prends en kilogramme bien que je me situe entre 60 et 65 kg c'est vrai que je peux avoir dans les 55 kg aussi 50 50 mais personnellement je veux pas avoir dans les 50 kg c'est juste un choix je vais me situer entre 60 et 65 kg mais pas à 70 ou plus de 70 kg donc ça pour moi c'est la zone dangereuse et ma zone de sécurité c'est 60 65 donc c'est comme ça que moi je vois ça et je suis pas encore dans cette zone de sécurité c'est pour ça que j'essaye des, des challenges, j'essaye des nouvelles choses pour pouvoir me retrouver dans cette zone de sécurité. Mais le problème, c'est que mon corps s'est adapté au, à l'alimentation cétogène de façon pure et dure et ça devient de plus en plus difficile de perdre. J'ai d'abord fait le jeûne aux œufs. Avec le jeûne aux œufs, quand je commençais, j'étais autour de 153 livres. Euh, je préfère donner en livre parce que ma balance, est, je la mets en livre. Vous pouvez convertir en kilo, mais je préfère toujours livres. C'est juste pour moi, je me suis habituée à calculer en livres. Euh, 153 livres. Et donc, avec le jeune oiseau, j'ai perdu 6 livres. C'est pas 6 kilos, c'est autour de 2 ou 3 kilos. Donc, j'ai perdu 6 livres et j'étais à 147 livres. J'ai dit, waouh, ça c'est super parce que je me rapproche vraiment de mon 145 que je vise. <rire> donc, c'était <coughs> ça. Mais. Euh, quelques jours après, je suis revenue autour de 150, 153 et quand j'ai touché 153, j'ai dit non, vraiment là, je suis encore revenue au début 154 livres, j'ai dit oh non, il faut que je fasse un autre challenge et alors, c'est comme ça que j'ai eu euh, l'idée de faire le belly bluster <coughs> belly bluster, ce qui m'a intrigué dans ce programme, c'est que la madame disait que bah tu perds le poids en mangeant des fruits euh, on sait qu'à Keto les fruits sont très réduits, j'ai beaucoup beaucoup diminué les fruits Et donc j'étais impressionnée, qu'est-ce que c'est vrai ça Ok, pour le savoir, je vais le tester Alors j'ai testé ce programme-là et je vous montrer ce que je mangeais Vous avez vu, il y a beaucoup de smoothies, il y a des fruits interdits dans Keto qu'on prend là-bas Comme l'ananas, la mangue et tout Et j'ai vraiment suivi son programme à la lettre, ou presque Mais vraiment, j'ai quand même bien suivi ça vers les premiers jours, c'était comme des sortes de nettoyage. Et ensuite, euh, on commençait à introduire la vraie bouffe, les repas chauds. Et lorsqu'on introduisait les repas chauds, je pense que euh, j'ai perdu la majorité les premiers jours de nettoyage. Malgré qu'il y avait beaucoup de smoothies, ça m'a vraiment nettoyé, ça m'a fait euh, vider. Dès qu'on a commencé à introduire les repas euh, chauds, et repas solides, le poids s'est comme stabilisé. J'ai pas eu une grosse perte là. Ce qui fait qu'à la fin, à la fin des fins, j'ai perdu comme 4 livres J'avais commencé à 154, j'ai fini à 150 livres Pourquoi je ne suis pas impressionnée Parce que j'ai déjà eu 150 livres J'ai déjà eu 150 livres en mangeant keto, 150 J'ai aussi entre 150 et 155 Donc pour moi, ce n'est pas comme wow Et je disais j'allais pouvoir maintenir cela si euh, je perdais plus de 5 livres J'ai perdu 4, c'est bien mais je trouve que c'est une façon qu'on peut s'alimenter lorsqu'on stabilise. En tout cas, pour ma part, si je suis en mode maintenance, oui, je peux m'alimenter comme ça pour le long terme. Mais si je veux atteindre mon objectif, euh, je crains que ça ne puisse pas bien fonctionner. Et surtout que lorsqu'on introduisait les repas chauds, je trouvais que c'était trop. Pour moi, c'était beaucoup parce que je ne suis plus habituée à manger trois fois. Je mange deux fois et avec une collation aussi. Donc, les repas, c'est consistant plusieurs fois dans la journée, ça me dérange. Donc, c'est ça mon résultat. Ce qui fait que quelques jours après, je suis même remontée euh, là où j'étais au départ. Donc, c'est ça en fait la, la, le challenge ou la difficulté lorsqu'on essaie aussi de faire des challenges, faire des changements. C'est que... Il faut après les challenges après euh, avoir fait ce qui te permet de descendre il faut pouvoir le maintenir il faut pouvoir le maintenir ou continuer à perdre et c'est ça le plus gros des challenges et je comprends maintenant je comprends maintenant parce que je me demandais souvent pourquoi est ce que les gens ils doivent faire kétovore donc kétovore c'est une c'est le keto, la version le, la plus extrême la version la plus extrême parce qu'on ne mange que la viande le poisson et, les, et le gras, donc les huiles, le beurre et très peu de fromage, c'est essentiellement viande, poisson et gras et je trouvais que c'était, je trouve toujours que c'est trop parce que j'aime beaucoup les légumes, j'aime beaucoup les fruits j'ai pas juste, j'ai vraiment pas envie de me priver des légumes et fruits, mais je dis que je comprends parce que ce qui, la réalité est que lorsque les gens y perdent avec keto, en, mangeant, en limitant les fruits et les légumes, à un moment donné, le corps s'adapte, ça s'habitue vraiment, et on, ad, on ne perd plus vraiment. Alors, pour euh, forcer le corps à continuer à perdre, les gens, ils décident de couper les fruits, ils décident de couper les légumes et c'est ça qui leur permet encore de perdre. Bon, je ne sais pas maintenant si après, s'ils si réintroduisent ces fruits légumes, s'ils vont reprendre, je ne sais pas. Je n'ai pas eu à tester le Ketowar et je ne suis pas encore chaude. Peut-être que je vais tester parce que je fais beaucoup de challenges. Peut-être qu'un jour, je vais me décider à tester ça. Je n'ai pas encore testé le keto war oui. ou Ketocarnivore. Euh, j'ai pas encore testé ça. Peut-être je vais tester, mais pour le moment, j'ai décidé de faire plutôt un autre challenge. Un autre challenge que je vois depuis l'année dernière, que je j'évite juste de faire, je, je, je fuis juste, mais que je me suis décidée à faire. Donc, un jour, peut-être, je vais faire Ketogor. Alors... Ce que j'ai pensé de faire parce que je suis revenue comme avant le Belly Blaster à 154 livres. Donc je suis en, toujours en train d'osciller entre 152, 53, 54 livres. Oh, et puis 155 livres même. Et puis j'en ai. Et puis je me suis décidée, ok, je vais faire quelque chose que j'ai fait auparavant et qui a très bien fonctionné et où je n'ai pas repris après. Qui est omade. Euh, « One meal a day », un repas par jour. L'année dernière, en 2020, autour de la même période si j'ai fait, dans autour de, je crois que c'était autour du mois de mai, juin, je me rappelle plus très bien, mais c'était proche de l'été. J'avais fait au j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Si vous voyez cette vidéo-là, vous pouvez voir la différence entre l'année dernière et, et cette année parce que je, je suis très, très douflue dans cette vidéo. Quand je la regarde, je suis juste comme « Waouh !» J'ai fait du chemin. Donc, je suis très, très douflue dans cette vidéo. Où je parlais du OMAD, One meal a day. Donc, quand j'ai fait One meal a day, OMAD, pendant euh, cette période-là, je ne me rappelle plus combien de temps, j'avais perdu et je n'avais pas repris après. Donc, après, lorsque j'ai continué à manger keto deux fois par jour, je n'avais pas repris du tout. Donc, c'est ça que je veux reprendre, ça que je veux refaire. Et je vais associer toujours du, le jeûne à cela. Je fais déjà le jeûne intermittent. Mon corps s'est habitué à tout ça. Keto, jeûne intermittent, dans le 16, 8, 18, 4, tout ça. Le corps, c'est complètement à 18, 6 ou 24. Le corps, c'est complètement assis dedans. Quoique quand je fais le 24 ou, euh, ou euh, 24 ou euh, 23, 1, qui est au MAD, 1,000 aidés, je, le corps euh, le corps là je, je perds donc ce que j'ai décidé donc de faire c'est de faire donc one meal day en l'associant à un jeûne alternatif un peu plus long ça veut dire qu'il y aura certains jours où je vais pas manger où je vais je vais il y aura certains jours pas beaucoup de jours mais il y a certains jours où je saute une journée sans manger donc je fais un jeûne de 48 heures et euh, je me suis décidée à le faire en voyant une dame euh, qui, a, qui est dans la cinquantaine, dont elle est plus âgée que moi et qui est absolument toute, toute, toute fabuleuse et qui a dit que, enfin qui, dans son programme, je vais mettre son, son, son, son, son, sa, sa chaîne YouTube dans la, la description, qui donc l'a fait au départ et qui, ça lui a permis de perdre 15 livres. Euh, j'aimerais donc le faire l'essayer pour voir comment est-ce que je sais déjà qu'au mois un repas par jour ça fonctionne bien avec moi j'ai déjà fait ça j'ai de bons résultats je n'ai pas repris après parce que lorsque je faisais au mois je pense que j'étais autour de 170 livres et puis j'ai baissé à 160 et vous voyez que je suis autour de 155 donc j'ai au mode ça fonctionne très bien avec moi donc je vais faire avec je vais reprendre je vais refaire ce au mois là et combiné à ça, des je jeunes un peu plus longs. Et je vais filmer cette journée, je vais filmer cette expérience, enfin, je ne vais pas faire une vidéo pour une journée, je vais faire des vidéos un peu plus longues. Je m'excuse pour certaines personnes qui trouvent que je fais des vidéos longues. Ces vidéos-là seront un peu plus longues parce que je vais montrer, je vais filmer comme une semaine. Je le ferai pour deux semaines, mais je vais filmer une vidéo pour une semaine et une autre vidéo pour la deuxième semaine. Et après, je voudrais si je... Je, je, je fais encore une autre set de deux semaines Ou si je m'arrête, j'aimerais Mais pour le début, ça va être deux semaines Donc je me propose de filmer donc, ces deux semaines De ce nouveau challenge Qui va être un challenge beaucoup plus du mois de juin Et on verra donc euh, Si ça va vous permettre d'atteindre Finalement, finalement, finalement Ce poids santé, ce poids, cette plage de sécurité Pour moi <rire> Et euh, en fait je pense, j'ai le ressenti que ça va, ça va marcher, ça va atteindre. C'est juste que euh, je ne voulais juste pas. Vous savez, quand vous faites, euh, quand vous surveillez votre alimentation, vous faites des efforts, euh, à un moment donné, on est juste quand même un peu fatigué, on est juste. on, on devient un peu. Euh, on se, on se complait un peu à là où on est. Et c'est ce qui m'est arrivé depuis tous ces mois. Euh, je suis arrivée à euh, un stade où je ne voulais plus trop faire d'efforts, je ne voulais plus trop, trop. Mais euh, je me dis okay, il faudrait peut-être le faire une bonne fois pour toutes. Et après, on va faire la maintenance, on va relaxer, on va relaxer un peu plus. Au lieu que de tirer de moi et être toujours insatisfait. Autant faire quelque chose d'assez drastique, d'assez intense, qui nous permet d'atteindre finalement notre but. Et après, on peut faire la maintenance, on peut relâcher. Donc, c'est ça que je me propose pour les prochaines vidéos. J'espère que vous allez être avec moi. Et pourquoi je parle de tout ça si ouvertement C'est pour vous montrer à quel point ce n'est pas évident. Lorsqu'on a eu des, on est, on a un métabolisme assez lent, on est un certain âge, avec des grossesses, avec les hormones et tout ça, ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas évident d'avoir retrouvé son poids de jeunesse, si je peux dire, ou son poids santé. Je préfère dire ça. C'est pas évident parce que euh, ça, ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup. c'est un autre combat. Mais c'est un bon combat parce que ça nous permet de, de se garder en forme. Et le jeûne, par exemple, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de, de guérir aussi à l'intérieur, ça donne un bon focus mental, ça répare les cellules à l'intérieur. Donc, intégrer le jeûne dans sa vie, au quotidien c'est une très bonne chose c'est pour ça que j'ai adopté le jeûne intermittent c'est pour ça que je veux vraiment plus me retrouver en train de manger le matin je préfère vraiment manger autour de midi et le soir mais dans ce challenge que je vais faire ça va être juste le soir que je vais manger les jours que je mangerai ça sera juste ce soir et les jours que je mange pas, bon, je vais juste sauter et ça sera juste de l'eau je ne vais pas entrer dans les détails maintenant je ferai une vidéo euh, consacrée à cela et vous pourrez voir cette journée j'espère, pourquoi je, je, je parle de tout ça quand je filme, c'est parce que j'espère que ça va inspirer euh, certains certains vont voir comment, c'est pas évident keto L'alimentation cytogène stricte ou même non stricte, ça fonctionne très bien au début lorsqu'on a beaucoup de poids à perdre. Vous pouvez faire même le keto paresseux, c'est-à-dire vous ne calculez pas de macro, vous mangez les, animaux, euh, les aliments keto friendly, vous allez perdre même si vous n'êtes pas très strict, vous perdez lorsque vous avez beaucoup de poids à perdre. Mais lorsque vous atteignez votre poids déjà presque lorsque vous vous rapprochez du poids santé... Ça devient de plus en plus difficile de perdre. Et si vous voulez continuer à perdre, là, il faut mettre d'autres choses. Il faut mettre, euh, ajouter d'autres régiments, faire, essayer de pousser, booster le corps. Et c'est ça que je vais faire et le filmer pour vous montrer, pour vous donner euh, cette idée-là. Si vous voulez l'essayer, vous pourrez avoir euh, cette vidéo-là que je ferai comme référence. Et toute cette série de vidéos, ça pour vous donner des idées, vous montrer. Ça, c'est ce qui marche pour moi. Mais chacun est, peut expérimenter ce qu'il euh, qu veut, consulter son médecin ou quoi que ce soit. C'est chacun vraiment qui est libre de, de faire ce qu'il pense que c'est bien pour lui. Euh, moi, j'expérimente des choses que je trouve que c'est sécuritaire. Je ne fais rien de crazy, je ne fais rien de dangereux. Donc, euh, ce sont l'alimentation. J'utilise des produits naturels, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, des produits frais. Et lorsque je fais même mes desserts, c'est vraiment avec des produits frais, les farines euh, santé, les farines d'amande, les édulcorants santé. Je n'utilise rien qui euh, peut faire du mal au corps. Donc, quand j'essaye des choses, je suis confiante que ça peut m'aider et ça peut aider d'autres personnes. Donc. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas être plus longue. J'ai déjà beaucoup parlé. Et <rire> donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer donc comment est-ce que je fais ce challenge. Je vais vous montrer le programme. Vous pourrez vous en inspirer. Je vais vous dire qui m'a inspiré. Vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube. Vous allez voir ce programme. Vous pourrez le suivre. Vous pourrez l'essayer. Vous pouvez le changer. À chacun fait comme il pense que ça peut être bien pour lui. Et... Aussi aussi selon son expérience, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'expérience de jeûne. Vous pouvez commencer doucement et évoluer au fur et à mesure. commencez avec quelques heures, après une journée, et après deux jours, trois jours. Vous pouvez pas, enfin je ne conseille pas de commencer directement à jeûner des très longs jours si vous n'avez pas d'expérience. Donc allez-y doucement, écoutez votre corps et faites comme vraiment vous voyez que ça va marcher avec vous. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir visionné. J'espère que ça vous donne des idées. Et on continue à se nourrir que du bon. On ne lâche pas. On ne lâche pas. À bientôt. Bye bye.